Nice. Euh, OK uh, okay. Donc, ça Tania OK Alexandre on va un groupe qui je groupe Canada, Pendant des années tout ça dans eu partout j'ai commencé à... j'ai fait un, un premier album, voilà. La porte à Tounes est très spécial, c'est vrai. Bah D'ailleurs, c'est avec Amir la première fois, donc Amir Giddich de l'association du théâtre et du cinéma du Kef. Juste après Thawra, il m'a écrit un message, j'étais au Québec. « Voilà, on n'a pas d'argent pour payer tout le groupe. Il on aimerait trop t'avoir ici. Est-ce que, est que tu pourrais monter un groupe ici, tout ça ?»« Oui, avec plaisir. » Donc ça a démarré comme ça, donc il y a une histoire forte parce que déjà c'était juste après la Révolution. Et puis en fait, euh, on, a, on a accrochait les affiches ensemble, on allait les imprimer. On allait... Et donc par la force des choses, donc, on a vraiment noué euh, d'amitié, j'ai noué d'amitié avec, euh, avec, avec la Tunisie. كوني سيا dit les paroles وفيك اخواتي تمنيت نرجع ليك jusqu'à mes 18 ans là-bas on a vécu la décennie noire et tout ça ben, petit à petit en fait tu comprends que ce n'est plus la même réalité de la Ziaïr alors que tu es partout dans le monde. Qui dit ma base c'est le flamenco, le flamenco tout ça. Ce que j'ai réalisé c'est qu'il y a quand même deux racines qui ressortent vraiment. C'est la racine des gens du voyage et la racine africaine. Donc c'est ça ce qui m'intéressait beaucoup. Donc de voir par exemple la racine africaine qui fait. L'Afrique du Nord, ça a donné le gnawa et tout ça. Que le Brésil, ça a donné la samba, la capoeira. La Colombie, ça a donné d'autres styles aussi, la cumbia, la champeta et tout ça. Et le côté euh, flamenco, finalement, c'est le, le monde arabo andalou aussi. Et euh, le côté zigan, le côté... Euh... Donc voilà, c'est un mélange de ça. J'ai écouté beaucoup de reggae aussi. Euh... Donc c'est vraiment, j'essaie de mélanger à ma manière. Et euh, voilà, c'est sans prétention. Hein. L'album qui vient de sortir, ça fait quatre mois, c'est mon mois. donc euh, je l'ai dédié à ma maman, où ça faisait longtemps qu'elle voulait une chanson, mais ça ne se commande pas, donc elle est très contente. Et puis, l'album, il est imprégné beaucoup aussi, parce que est est à mon donc je l'ai fait dans France, euh, ou le Québec. Donc, les cuivres, les percussions, tout ça. En France, j'ai mis les basses batteries et tout. Et pour le Québec, j'ai mis des cordes aussi et tout ça. Ce que je disais à mes potes aussi, c'est que des fois euh, on a tous, les maghrébins, on a tous la même destination. C'est soit França, Espagne, euh, euh, Belgique, l'Allemagne, Canada. En Amschit, l'Ouganda, il y a une super belle ville là-bas. Donc des fois, au lieu de partir vers l'Europe, on peut trouver du travail aussi ailleurs. Il y a des gens magnifiques, le, le paysage. Donc c'est ça mon message, c'est de dire... Oui, si tu pars quelque part et que tu t'accroches et que tu réussis, c'est bien. Mais il m'a dit qu'il n'y a donc d'échecs. Euh, donc, avant, euh, voilà, c'est plutôt ça. C'est de dire d'arrêter de... Parce qu'on nous a formaté d'une certaine manière. Oui, c'est toujours l'Occident, les meilleurs et machin. Et, et on suit un peu ce qu'ils font. Alors que l'arbre de à de c'était extraordinaire. Et c'est très simple, ils sont comme nous. Ils sont hyper généreux, sympas et tout. Donc, de dire arrêter le stéréotype d'aller toujours aux mêmes endroits. Quoi. Les êtres humains, finalement, on a les mêmes buts. On, on veut tous s'accomplir, on veut tous se réaliser. On a bon cono, on a bon on a bon on a bon baco. On a dit que c'est Moutin Bokto ou la Mutones ou la Colombie, c'est la même chose. Donc c'est plutôt ça mon message.